Retrouvez dans cette vidéo toutes les informations concernant votre Booster Lips. Tout d'abord, le Booster Lips est à base de différents ingrédients tels que l'acide hyaluronique, le glycérol, l'éthanol, mais aussi la mamélis. Vous allez pouvoir l'utiliser en dermopigmentation des lèvres. Il va permettre de décongestionner et d'améliorer le processus anti-inflammatoire ainsi que le processus cicatriciel, mais il va permettre également une meilleure rétention de votre pigment pendant la cicatrisation. Si vous l'utilisez en cure avec notre soin spécifique des lèvres, notre traitement de l'hydragloss, il vous permettra de nourrir et d'hydrater en profondeur, de soigner vos lèvres, de les repulper, de les rehausser et de les volumiser. Alors dans le traitement de l'hydragloss, le booster ellipse est un élément clé et essentielle à la réussite de votre traitement. C'est lui qui va vous permettre, c'est le sérum principal que vous allez pouvoir justement faire pénétrer et introduire ou en micro-needling ou à l'aide de la microdermabrasion. Donc, tout dépend bien évidemment de votre client, de la peau de votre cliente, mais également de, du pays dans lequel vous vous trouvez pour, en termes de technique pour l'hydragloss. En dermopigmentation des lèvres, voici comment vous pouvez utiliser le booster LIPS. Vous allez tout d'abord mélanger deux gouttes à votre mélange de pigments lèvres pour incorporer directement le booster en même temps que vous faites pénétrer votre pigment. Il va ainsi directement absorber le pigment, lui permettre une meilleure rétention et diminuer les gonflements et accélérer le principe de cicatrisation. Ensuite, quand vous avez fini le traitement, que vous laissez poser 15 minutes votre pigment sur les lèvres, vous pouvez rajouter 2 à 4 gouttes de booster pour aider de nouveau à décongestionner, à cicatriser et à retenir le pigment dans la peau. Le booster va vous permettre, grâce à l'acide hyaluronique, bien évidemment, de densifier vos lèvres, de pouvoir reconstituer le tissu, de travailler les rides en profondeur et de combler au manque de fermeté. Donc les filles, ce traitement, il est exceptionnel. Il faut savoir que les injections ne sont pas faites pour tout le monde, qu'il y a une cible de clients qui souhaitent quand même traiter, repulper leurs lèvres, mais de manière beaucoup plus naturelle. Et puis de plus, les injections sont interdites pour les esthéticiennes dans tous les pays. C'est pratique, illégale de la médecine, en tout cas en Europe.